Bonjour et bienvenue dans cet épisode 30 de Partoche, et pour célébrer ce nombre rond, eh ben, j'ai choisi de parler d'une de mes B.O. préférées. Encore. Quand Ilou m'a invité sur le tournage de son 30e épisode, c'était l'occasion de faire un petit making-of. Mais je voulais surtout revenir avec lui sur ses méthodes de travail et son parcours. Donc on a réalisé une petite interview en même temps que le tournage. C'est l'objet de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous plaira. Ok. Alors concernant cet épisode, qu'est-ce que je peux dire dessus euh, Déjà, comment j'ai trouvé le sujet Bon, bah Stargate, cette BO, je l'ai découverte euh, il y a quelques temps. Euh, de base, euh, je savais que cette musique était ouf. Je connaissais le thème principal de un, depuis un bout de temps euh, maintenant. Et euh, donc le reste de la BO, je l'ai acheté, je l'ai écouté euh, plein de fois. Donc je savais que je ferais un épisode dessus un jour. Euh, pourquoi maintenant Bah euh, je me suis dit, tiens, c'est le 30e épisode de Partoche. Donc ouais, on va, faire, euh, on va faire Stargate, une de mes BO phares. Voilà, j'adore Stargate, j'ai même des t-shirts. <rire> C'est une bonne occasion puisque euh, là on est l'été, je travaille pas et, euh, et euh, je suis tranquille donc on, je, je t'ai demandé de, de faire le. si ça te beauté de faire le making of. Et euh, je trouve ça intéressant de montrer aux gens euh, comment ça se passe un peu l'envers du décor. Donc du coup, euh, on est sur Stargate et euh, bah voilà, je m'y suis mis, j'ai écouté la BO comme j'ai raconté euh, tout à l'heure, j'ai pris mes notes. Et, euh, ce qui, et ce qui est cool en fait, c'est que j'ai pas d'anecdote euh, particulière mais ce qui est toujours cool c'est qu'en fait en étudiant une musique de film. On découvre tellement de trucs parce que en regardant un film, on, on note pas tous les thèmes ou tous les motifs récurrents qu'il y a et qui correspondent vraiment à des éléments clés du film comme des personnages ou autres. Et donc là on, on les découvre, comme par exemple le, le thème de l'amour entre Daniel et Charlie, une des personnages, qui est, euh, qui est très discret dans le film, mais qui existe, ou alors, je sais pas.. Euh, plein de trucs comme ça, quoi. Donc euh, c'est toujours intéressant. Et euh, moi je trouve qu'en étudiant à fond une musique, on on l'apprécie que plus en fait. C'est pour ça que j'adore faire ce que, ce que je fais avec cette émission. Quoi. Quand il a commencé, on l'était en 2012. Le joueur du Grenier marchait déjà très bien, comme Link the Sun ou les chroniques sur JVC, et tous les pionniers de Dailymotion. Il lance son émission la même année que le fossoyeur de film Golden Moustache à Antoine Daniel. C'était il y a 4 ans. A l'époque, en France, les critiques de cinéma commencent à prendre de l'ampleur. On voyait déjà les tout premières vidéos scientifiques, et selon je te parle, apportait déjà sa petite touche d'excentricité à la française. Mais cette diversité n'était encore qu'embryonnaire. C'était la première génération à explorer d'autres thèmes que l'humour, le jeu vidéo ou les tutos beauté, et Tilou s'inscrit dans cette génération. Cette diversité va s'accroître de plus en plus jusqu'à l'explosion des vidéos culturelles et scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, et dont la consécration, selon moi, fut le festival Vulgarisator à Lyon en 2015. Lui, son truc c'est la musique orchestrale. Mais lorsqu'il commence ses vidéos, il est loin d'avoir un parcours académique. Pour moi il incarne l'exemple typique du passionné qui trouve ni son compte à la télé, ni sur internet, et qui décide de créer lui-même l'émission qu'il aurait aimé voir. C'est une démarche que je retrouve beaucoup dans la vidéo Vidéosphère. Il est partagé dans le tout premier 29 avec Antoine Daniel. Et à partir de là, avec les conseils des autres vidéastes, il cherche un nom d'émission, un décor, une identité, et il commence à travailler le montage. Oui, euh, clairement, en une soirée, il euh, y avait 1000 abonnés euh, qui sont arrivés sur la chaîne, alors que j'en avais quoi, 20 euh, juste avant. Ouais, donc ça change tout, et ça pousse à continuer, puisqu'on n'est plus juste seul à montrer son truc. Enfin, il y, y a vraiment des gens, euh, une masse de gens qui regardent, donc ça change euh, tout. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment mis dans l'optique d'améliorer constamment le, le, le contenu, enfin, euh, améliorer la qualité au niveau visuel et, et tout ça. Et puis, euh, ouais, le montage, tout ça, donc je me suis. Euh... Enfin, ça, ça a tout changé en fait, hein, clairement. Hein. Alors comment je m'organise pour, euh, pour, pour faire une émission euh, typiquement Alors on, ça a changé, hein. avant c'était pas du tout la même euh, méthode que maintenant, mais je vais raconter comment je fais maintenant. Donc tout commence par, bon, déjà le choix du sujet, ça ça se fait euh, euh, bah, en écoutant de la musique, moi c'est des musiques que j'écoute moi dans mon MP3 à la base, et euh, quand je note 2-3 trucs qui peuvent être intéressants en lien avec le film euh, ou n'importe quoi, je me suis dit tiens, enfin bah, je me dis ça ça peut être un sujet intéressant. A partir de là, j'écoute vraiment la musique, par exemple un enchaînement harmonique que je trouve intéressant, je, dis, je le mets de côté, je dis bah tiens ça, il faudrait que je, je vois ce que c'est, quel, euh, quel impact ça peut avoir dans la scène, etc. Et surtout j'essaie de voir euh, à quel moment euh, du film cette BO enfin cette piste musicale est passée, comme ça ça me permet de faire des liens. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon émission, c'est de, de, de voir euh, comment la musique accompagne vraiment chaque scène. Donc évidemment il faut que je regarde le film. Ensuite à partir de ça. Euh, et ben je dégage les thèmes musicaux, je dégage une sorte d'organisation, enfin un fil conducteur sur l'épisode, j'organise un peu mon script en plan, voilà, avec des parties, une partie 1, partie 2, etc. En ce qui concerne cet épisode, par exemple, euh, je, vais, je, je commence à parler de, de tous les thèmes qu'il y a dans le film, des thèmes musicaux, ensuite je parle du thème principal, c'est une partie à lui tout seul, puisque le thème principal, il est décliné sur tout le, tout le film et ensuite je parle de, euh, des caractéristiques précises, enfin, spécifiques de cette BO-là, et le style du compositeur. Donc ça fait quatre bonnes parties, et après j'écris le script euh, à partir de ça, donc euh, avec mes... tout ce que je vais tourner en facecam comme là, ce que je tourne en fait, ce qui sera dit en voix off uniquement avec des, des images d'illustration en fond, comme des partitions ou le film lui-même, et euh, voilà. Mais après j'ai mon script euh, qui est fait, et euh, on, peut, euh, on peut commencer le tournage qui est un peu le point de départ de, de la production. quoi. Bon on va s'arrêter là pour le résumé parce que là vous avez toutes les clés, toutes les clés, ouais, c'est pas mal ça. Bon là on va s'arrêter là pour le résumé parce que vous avez toutes les clés pour comprendre bien la musique. La dernière fois. Bon, on va s'arrêter là pour le résumer parce que là vous avez toutes les clés pour bien comprendre la musique du film. Ok, ça me plaît. J'ai plein de trucs à faire sur le montage en fait. Je pense pas qu'on se rende forcément compte, et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs le making of, mais par exemple il y, y a tout ce qui est le découpage de chaque thème musical que je refais sur informatique. Que les bouts de partitions de ces thèmes que je, je découpe sur les partitions tout ça que, que, je, que je photoshop je fais mes animations des notes et tout qui se déplacent pour que l'ensemble le, soit très visuel donc il y a plein de petites choses comme ça il y a aussi synchroniser la, les pistes de la BO avec le film pour que on voit les images du film et qu'on entend de la BO qui est en dessous mais qu'on n'entend pas les voix et les bruitages on se concentre vraiment sur la musique bah, tout ça ça en prend un temps parce qu'il faut trouver le passage il faut trouver un point de synchro et puis euh, enfin, voilà il y, a, il y a plein de choses à faire dans le montage la voix c'est beaucoup plus long parce qu'il y a une masse de, de textes beaucoup plus importante que sur les, les face cam et donc bah, ça prend du temps, après faut découper, il voilà, faut traiter le son et tout synchroniser, tout mettre en place, voilà. plein de choses à faire. Le fait que la BO soit très mélodique c'est typique d'Arnold, mais bon ça on l'a vu un peu avant. Après il est capable de faire des trucs bien différents, je prends le passage du trajet après, il est capable de faire des trucs bien différents. Je prends le passage du trajet dans le Vortex, qui est accompagné par une musique très contemporaine. Je pense que l'épisode, euh... je pourrais le monter, à mon avis, avant la fin d'août, mais je le sortirai dans 2-3. 3-4 mois. Ouais, en fait, j'essaye de... Là, l'été, euh, j'aime bien faire ça depuis, euh, depuis un an, c'est que euh, j'utilise l'été pour, euh, pour essayer d'avancer dans mes projets et sur toutes les émissions que j'ai à faire, et puis les compositions aussi, comme ça, ça me permet d'avoir un petit stock de vidéos. Alors, pas grand-chose, hein, mais un petit stock, puisque avec mon boulot à côté, je peux pas forcément euh, faire une vidéo toutes les deux semaines, ça, c'est pas possible. Donc, si je prends un peu d'avance, ça m'aide. Et puis, euh, pendant les vacances aussi, je peux, je peux m'avancer à ce niveau-là, donc ça, c'est cool. Et euh, ouais, voilà. C'est ma C'est ma méthode. <rire> Une méthode assez peu répandue finalement, mais qui mérite d'être soulignée. Je rappelle que faire des vidéos pour lui est un loisir, et quand on ne choisit pas d'y consacrer tout son temps, c'est souvent difficile de tenir un rythme. Tilou lui, ça fait 4 ans qu'il a une régularité exemplaire. Alors attention, je pense pas qu'il y ait une bonne méthode, mais sa façon de faire est une réponse intéressante au grand problème du manque de temps. C'était Phil Vasquez, et j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, c'était une grande première pour moi, et je remercie Tilou de m'avoir permis de la faire sur sa chaîne. Il s'agit pas d'un nouveau format, juste d'un projet commun et ponctuel pour fêter le troisième épisode de Partoche. Mais j'ai quand même hâte de lire vos retours et de discuter avec vous dans les commentaires, ou sur Twitter. Et avant de partir, si vous voulez voir d'autres coulisses de vidéastes, je ne peux que vous conseiller le documentaire de michael Zouary, juste là. Salut